Voilà, donc euh, rebonjour, donc un euh, troisième épisode de, de cette histoire où, où je décrivais euh, ce qui s'était passé. Donc euh, en, dans les années 2000, je me marie avec une Congolaise, l'État français nous refuse le regroupement familial alors que je vivais avec euh, ses, ses enfants, donc ils sont restés au Congo, et au bout de quatre années, donc c'est énorme pour une mère euh, qui, a, qui élève toute seule ses enfants, qui doit les laisser à des oncles, des tantes, etc. au pays, on ne s'attendait pas à ce que ça dure quatre ans, c'est illégal. Euh, le droit européen dit deux ans maximum et, euh, et, et donc on a une déclaration qui est euh, une des petites a été kidnappée et ma famille va verser euh, une rançon de 40 000 euros euh, pour le, la libération de, de l'enfant euh, suite au kidnapping qui est annoncé euh, je suis euh, quatre ans plus tard convoqué par une policière qui me... donc euh, l'affaire la semble que que le kidnapping n'ait pas eu lieu, que ce soit une invention de mon épouse. Je divorce pour d'autres raisons, mais je divorce quand même. Et, euh, et une policière me convoque, euh, qui dit obéir aux, aux ordres du, du parquet d'Aix-en-Provence pour me faire taire dans cette affaire. Alors moi, je suis victime, euh, et moi avec d'autres personnes de la famille, et on nous dit, vous vous taisez, vous vous arrêtez, euh, vous arrêtez de, alors même d'en de, vouloir à votre ex-femme, puisque moi je disais c'est elle qui, qui doit payer euh, à l'époque et, euh, et la policière va rédiger un faux procès verbal, elle va nous faire passer pour euh, bon, ils, ils vont faire des faux euh, et, euh, et durant les années qui vont suivre, c'est à dire 2014 à 2019, la police avec le, le parquet d'Aix-en-Provence vont faire des faux documents pour moi qui suis victime me faire passer pour coupable Donc, et m'accuser euh, de, de dénonciation calomnieuse etc avec 50 prisons à la clé contre des policiers, c'est des policiers eux-mêmes qui vont porter plainte contre moi. Tout ça c'est une histoire complètement dingue. et j'ai dû quitter la, la France, fuir et me réfugier hors de France, hors d'Europe. Pour, euh, pour, pour ne pas être euh, accusé, emprisonné à tort avec des faux documents policiers. J'insiste bien là-dessus. Donc j'ai porté plainte contre les faux documents en 2013. Et en euh, fait, euh, donc ça c'est ce, ce qui est passé juste avant, et en, 2000, donc en 2012, la, une policière d'Istre me menace de, de prison. Donc ça, je ne comprends pas. Et 2013, euh, je vais me, peu à peu, je vais comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, pourquoi les policiers me tombent dessus alors que ce n'est pas une affaire entre moi et la police. C'est une affaire entre moi et mon ex-femme. Alors plus tard, la police va faire d'autres choses, comme je, je viens de le citer. Ils vont faire eux-mêmes des faux documents de 2014 à 2019 pour soit me faire passer coupable, soit me faire passer pour fou. Ils vont tenter de m'interner. Je n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique. J'ai toujours évité, mais eux, ils ont écrit des, des choses comme ça. Alors... Euh, pourquoi la, la police s'en prend à moi, hein, alors que euh, moi victime, et non pas au, auprès de, euh, de, euh, de de mon ex-femme qui moi je dis, alors ça reste à vérifier, mais je dis que c'est elle qui a monté euh, une histoire qui n'est pas vraie. Eh bien. Euh, cette insistance de, de la police m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire que s'il ne m'avait pas menacé de, de prison, euh, s'il ne m'avait pas dit, euh, « Monsieur Aubert, vous ferez entre 6 mois et 5 ans de prison euh, », je, je, je serais resté sur, euh, sur mes, mes croyances euh, habituelles, comme vous qui regardez la vidéo, vous dites, ben « Non, c'est une affaire entre l'homme et la femme, peu importe, euh, le mari et la femme. Euh, » La police n'a rien à voir là-dedans. Mais en fait, euh, oui, euh, c'est-à-dire que, ces menaces contre moi vont m'ouvrir les yeux. Déjà, j'avais porté plainte en 2008 euh, pour les, les faits d'extorsion de fonds euh, au prétexte d'un kidnapping d'enfance, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire c'est pas tous les jours que. On vous annonce que des enfants se font kidnapper et qu'il faut verser des rançons. Donc ça, une parenthèse, il doit y avoir enquête. Je ne connaissais pas le droit, euh, pas le droit pénal, etc. à l'époque. Donc, euh, bah, moi, je faisais confiance aux policiers, je me disais, euh, ok, ils font des enquêtes. Depuis, je me suis rendu compte qu'ils devaient faire obligatoirement une enquête. Bon, ça va de soi. On se doute que lorsqu'il y a quelqu'un qui a annoncé euh, kidnapper et qu'on demande une rançon, donc euh, je rappelle aussi que nous n'avions pas l'argent, c'est des personnes de ma famille qui ont dû faire des demandes auprès de la banque, etc. Et la banque, via la Banque de France, demandait même par euh, TracFin, euh, l'organisme euh, qui traque les opérations financières illégales, de, de, de, de donner des, des, des preuves comme quoi il y avait besoin de l'argent, donc il avait fallu mettre la photo de l'enfant kidnappé, mettre la, la plainte au Congo, etc. Donc ils étaient au courant, l'État français était au courant qu'il y avait un kidnapping. Et puis surtout, on était suivi par un, ce colonel de gendarmerie qui s'appelle Bernard Tomalac. Aujourd'hui, il est à la retraite dans le Calvados. Alors, euh, que, que, euh, donc je, je porte plainte en 2008 pour l'effet d'extorsion. Donc, le kidnapping, euh, il faut bien séparer les faits. Quand on prend un enfant, quand on le kidnappe, l'enfant subit un traumatisme, euh, il va porter plainte ou sa, sa mère va le faire. Ça, c'est au Congo. Nous, en France, plusieurs personnes de ma famille, on leur a pris de l'argent au prétexte du kidnapping. C'est une extorsion. C'est-à-dire que euh, vous n'avez pas de raison d'un de, coup de payer 40 000 euros parce que tiens, euh, j'ai envie de payer 40 000, je fais un chèque de 40 000. Non, c'est qu'il y a une raison derrière, on vous dit, si vous ne payez pas, l'enfant, vous le retrouvez, mais est mort. Voilà, hein, ou vous ne le retrouvez plus. Donc, euh, y a, y, euh, on force quelqu'un par la violence et... Et ça, c'est euh, punissable. Donc je porte plainte en, en, en avril 2008 et je ne vais pas être au courant, la plainte va être classée sans enquête. Euh, au motif, il euh, n'y a, a pas d'infraction pénale. Donc c'est totalement faux tout ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'était ce colonel de, de gendarmerie qui nous faisait croire pendant un mois qu'il enquêtait, et qu'il n'enquêtait pas. Donc moi, je, je ne connaissais pas le droit à l'époque, donc je me disais « oui, oui, tout va bien ». Mais depuis euh, que les, les policialistes m'ont menacé, depuis tout ça, donc moi je me suis mis à, à, à potasser, euh, euh, potasser le droit, à prendre tout ça, et je, et je vois « non, il y avait une enquête qui aurait dû être faite obligatoirement ». C'est-à-dire que quand un, un enfant est déclaré kidnappé, tout de suite, les enquêteurs ils font venir les différentes personnes à la famille, parce qu'en plus, souvent, euh, pas souvent, mais de temps en temps, les, le kidnappeur est lié à la famille, euh, dans différentes affaires, hein, je veux dire. pas que la mienne, mais c'est assez souvent le, le cas. Et Donc il faut une enquête, et ils doivent vous, vous auditionner. Moi, ils ne m'ont jamais auditionné. Et tout ça parce que ce colonel n'avait euh, pas fait le travail, ou il se doutait qu'il y avait un brouille, ou je ne sais pas. Je ne connais pas la raison, mais il a foiré. Donc, euh, donc moi, je porte plainte naïvement en avril 2008, et lui, six mois après, par derrière. Il, il, donc, bien sûr, le Parquet d'Aix, ils reçoivent euh, d'Aix-en-Provence, ils reçoivent une plainte pour un, un, un kidnapping, pour une extorsion. Ils demandent au colonel euh, ce que c'est, puisque c'est le colonel, il est sur place. Donc tant mieux. Est-ce qu'on joint le dossier ou non Et le colonel va dire non. Il va dire, vous étouffez cette affaire. Vous dites qu'il n'y a rien. Voilà. Donc ça, je ne le savais pas. J'ai eu le, ce document en 2013, c'est-à-dire cinq ans après. J'ai eu le, le classement sans suite qui avait été fait dans les six mois après, en 2008. Mais on nous avait menés en bateau. Et les policiers français nous avaient menés en bateau. Alors, je, je reviens aussi. Pourquoi est-ce que c'est les, les policiers et non pas mon, mon ex-femme euh, Pourquoi on n'est pas sur une... Euh, mon ex-femme ou d'autres suspects, peu importe. Et, euh, et là, il va y avoir la réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une faute, euh, quelque chose qui n'aurait pas été fait Au moment où on a eu la déclaration du kidnapping, on était autour du 20 février 2008, et au moment où on a réussi euh, à avoir le, les fonds pour payer la rançon, on est au, autour du 18 ou du 20 mars 2008. C'est-à-dire qu'il y a eu un mois ou euh, quatre semaines qui se sont écoulées. Alors, les kidnappeurs ne nous ont pas euh, contactés tout de suite, ils ont mis euh, entre une semaine et dix jours. Et pendant ce temps, nous, on avait prévenu là, les policiers français. Et, euh, et je vais me rendre compte, donc, au moment où la, la policière d'Istre va me menacer de prison pour euh, que, que j'arrête, et, euh, et puis six mois après, pour le temps que, que je réfléchisse à cette affaire, je vais prendre conscience que s'il y avait eu une enquête, ce colonel aurait vu au bout d'une semaine, au bout de même trois jours, trois jours, quatre jours, les soupçons se seraient portés sur mon ex, sur sur mon femme à l'époque, et euh, et on n'aurait pas payé la rançon. C'est-à-dire qu'on aurait dit oh attendez là il y, y a quelque chose qui cloche, euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas normal. Et, euh, et, et, et voilà, donc il y aurait eu un, un début, mais, mais l'argent n'aurait jamais été envoyé au Congo, il n'y aurait pas eu de paiement. Sauf qu'il n'y a pas eu cette enquête. Dans les, la semaine qui a suivi, dans les 10 jours, dans les le 15 jours, dans les 20 jours, il n'y a rien eu. Il y avait ce colonel qui faisait semblant. Il nous racontait que tout allait bien, mais il faisait semblant, il nous mentait. Alors je ne connais pas les, les raisons, je pense que c'est de, de, de la bêtise, il, il faut pas croire, je ne vais pas dire que le colonel s'est mis de l'argent dans la poche, je ne pense pas qu'il ait magouillé avec euh, mon expert, non, c'est juste de la bêtise administrative, c'est-à-dire le mec, il ne croyait pas à la rançon, il a laissé faire, mais la rançon, elle, elle a été bel et bien payée, et il y a eu 40 000 euros, et quand il a vu que c'était payé, parce que moi j'ai même fait relever les numéros des billets, donc il y a 400 billets de 100 dollars, où j'ai dit, on, on note tous les numéros et on va les récupérer, donc il y avait quand même des éléments qui disaient il euh, y, y a quelque chose qui cloche. Et quand il a vu qu'il avait foiré, eh ben, euh, il, a, il a utilisé son, ses réseaux, euh, son pouvoir d'être, euh, comment dire, euh, il a le bras long, il est, euh, il est respectable, c'est un colonel, il est légion d'honneur, tout ça, pour dire, euh, voilà, vous effacez, vous arrêtez l'enquête, vous, euh, vous, euh, vous arrêtez, euh, vous arrêtez euh, ce monsieur Aubert. Euh, il faut qu'il arrête d'enquêter, il faut qu'il arrête de, de se plaindre euh, 40 000 euros et je suis, euh, je suis au RSA je suis tombé au RSA euh, et des policiers ont voulu étouffer cette affaire, donc ça c'est deux, le deuxième volet, et le problème euh, donc les policiers, c'est des, des gens qui, qui n'ont rien à voir avec cette affaire normalement au, au début, mais ils vont obéir à des instructions ces instructions, donc c'est les policiers d'Istre menacent, Istre, une ville dans les bouches du Rhône 50 km de Marseille euh, on dépend d'Aix-en-Provence, la seconde ville de, du département, et, euh, et pareil. Et ça va être des procureurs d'Aix hein, qui vont euh, tenter d'étouffer l'affaire. Mais cette affaire, euh, c'était pas, c'est pas basé à Aix, c'est pas basé dans les Bouches-du-Rhône. Le début n'est pas là. C'est euh, un colonel de gendarmerie qui était euh, attaché de sécurité à l'ambassade de France au Congo, qui est aujourd'hui à la retraite dans le Calvados. Le Calvados, c'est entre la Bretagne, le Nord, etc. Euh, et Rouen donc c'est vraiment très loin <rire> désolé pour la géographie que je connais pas très bien <rire> c'est là où ça remonte vers le Mont Saint-Michel à peu près euh, et, euh, et et ces gens là vont passer par euh, le, par une centralisation à Paris par les gouvernements, par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice le ministère de l'Intérieur je ne sais pas comment ils font leur cuisine mais c'est par eux que ça passe, c'est-à-dire que ce n'est pas ce colonel qui va dire, bah, tiens je prends mon, de, mon téléphone je vais appeler le parquet d'Aix-en-Provence ce n'est pas vrai, enfin pensez-le si vous voulez comme ça, mais, mais moi je n'y crois pas moi je dis plutôt que il a passé un coup de fil au ministère de la justice, il a dit, ok, tu vois tes procureurs, parce que euh, les procureurs ne sont pas indépendants, les procureurs obéissent au ministère de la justice. Et, euh, donc, il a dit, vous étouffez ça avec les procureurs, et puis, et puis voilà, et puis les procureurs, ils sont allés beaucoup plus loin. Je pense qu euh, que lorsque un colonel a dit, vous étouffez une affaire de kidnapping, de versement de rançon, euh, de 40 000 euros, ils ont dû se dire, parce que, quand les gens magouillent, ils se disent « mais peut-être qu'il y a un gros magouilleur aussi ». Et quand on leur a dit « vous étouffez l'affaire d'un kidnapping, d'un versement de rançon », les procureurs peut-être malhonnêtes, euh, je balance deux noms, euh, Olivier, euh, Kyriak, Olivier Poulet et Achille Kyriakides. donc c'est des, des pourritures ces gens-là, euh, des, euh, des procureurs pourris, ils ont dû se dire « ah mais bon, on a un colonel ». Alors Kyriakides il est intervenu plus tard les poulets, il était là, il était là euh, présent au moment de l'affaire. Et qui se disent, oh, un colonel nous demande d'étouffer de, une affaire d'un rapt d'enfant, il doit être mêlé à ça. Et donc, on, on va tout faire pour euh, empêcher M. Aubert de, euh, de faire émerger cette affaire. Parce que dans sa tête, ça c'est une supposition, dans la tête du, du procureur pourri euh, euh, Olivier Poulet, le, le gendarme, le, le colonel de gendarmerie euh, euh, trempe dans l'affaire du kidnapping, il s'est mis l'argent dans la poche, et donc on étouffe l'affaire. Ça, c'est chez les magouilleurs. Bienvenue dans la France, magouille. Ok, euh, donc je, re, je reviens à ça. Donc ça, c on était en 2012-2014, et, et ils vont me mettre euh, une pression, et, et cette pression ne va pas venir d'Aix-en-Provence, j'insiste bien, parce que les procureurs, c'est eux qui, qui menacent, c'est-à-dire que les procureurs vont dire aux policiers d'Istre, menacé M. Aubert de entre 6 mois et 5 ans de prison. Donc je rappelle qu euh, que la menace a été faite à mon encontre en 2012 et qu'il en mise à exécution une policière distre a porté plainte contre moi en 2019 pour le même motif de dénonciation euh, calomnieuse, avec 50 ans de prison à la clé, par une policière qui a fait des, des faux documents et une fausse accusation. Euh, voilà. C'est pour ça que j'ai dû fuir la France. C'est horrible ce qu'il voit. Euh, il, il crée des faux documents, il porte plainte avec ces faux documents, et il vous met en prison. Vous, les Français innocents. Les victimes et les Français innocents. Voilà. Voilà la, la police en 2000, euh, la police sous Macron. Alors, voilà. Ça commence sous euh, Hollande Valls, et puis ça continue allègrement sous Macron. Alors. Euh, donc, euh, donc, ils m'ont menacé en 2012. 2013, euh, je porte plainte contre une policière qui avait commencé à faire des, faux, des fausses déclarations dans un procès verbal d'audition. Euh, elle avait écrit des choses qui ne correspondaient pas à ce que j'avais déclaré. Donc, c'est un faux. Ça s'appelle un faux intellectuel. Ils font croire que vous avez dit ça, alors que ce n'est pas vrai. Et, euh, et l'année suivante, en avril, euh, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que euh, c'est un dimanche. Je, je suis chez moi. Quelqu'un défonce ma porte. Je sors dans la rue et puis je, donc le, le mec il, il rentre chez moi, il ressort, je, je le vois, je suis, je suis face à lui. Il rejoint un groupe de, de quatre jeunes, des de jeunes de la vingtaine d'années, costauds, et, et devant chez moi il y a une voiture avec un homme et une femme dedans. Et, euh, et il et, et, y a quelque chose qui, qui cloche, c'est que je regarde la plaque d'immatriculation, c'est les anciennes plaques qui se terminaient par la lettre A. C'est-à-dire c'est des policiers civils dans une voiture banalisée. C'était les mauvaises banalisations aujourd'hui ils ont des, des plaques totalement anonymes, on ne peut plus les reconnaître. Mais à l'époque, ils avaient des voitures anonymes, mais ils pouvaient aussi prendre des voitures qui n'étaient pas discrètes, comme ça, avec la lettre A. Et c'est comme ça que je les ai reconnus. Et donc, je sais que j'ai des policiers face à moi, je leur dis, mais attendez, euh, j'allais à peine commencer de dire, mais on me défonce la porte, vous pouvez arrêter les gens. Et que à peine je leur parle et qu'ils me disent, non, non, non il ne s'est rien passé, monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Moi, je ne crois rien, je n'ai même pas ouvert la bouche, je leur dis, vous êtes dans un véhicule administratif, c'est tout ce que j'ai dit. Et il commence à me dire euh, non, non, non, il ne s'est rien passé. Donc euh, c'est bon, les, les mecs mentaient. Tout, tout ça, c'est documenté. J'ai une vidéo beaucoup plus détaillée. Il euh, y, y a des... Euh, je, je fournis les, des documents que je mets sur mon site web tout accroché.info Et vous, vous aurez les documents, les photos, vous, vous aurez tout ça parce que ça, ça va beaucoup plus loin. Euh, J'ai fait appel à mon assureur pour obtenir les, la caméra de vidéosurveillance, etc. Donc euh, voilà, en tout cas, il me monte un piège avec donc des policiers, et en plus qui venaient d'un autre département. La, la voiture, euh, elle était immatriculée 06. Alors pareil, aujourd'hui... L'immatriculation du département ne veut rien dire, mais à l'époque, surtout pour ces véhicules banalisés qui avaient la lettre A, vous n'avez pas le droit de sortir des départements quand l'immatriculation, elle était les deux chiffres du département suivi de la lettre D. Et c'était le cas. La voiture garée devant chez moi, avec les policiers à l'intérieur, en civil, c'était du 06D. Il venait des Alpes-Maritimes, qui n'est pas des Bouches-de-Rhône. Donc quand certaines personnes vont regarder mon dossier et vont dire « Ah, as un problème avec le, le parquet d'Aix-en-Provence », Aix-en-Provence c'est 13, c'est pas 06. À côté, il y a euh, Toulon, le VAR, 83. Ce n'est pas 0,6 encore. Donc, il y, y a eu des gens qui sont venus de très loin, qui ont fait 2h30 ou 3h de route à l'aller, autant au retour pour se mettre en planque devant chez moi quand on me défonce la porte. Donc, ça, ce n'est pas les Bouches du Rhône. On essaye de me faire croire euh, que j'ai un problème avec le Parquet d'Ex. Ce n'est pas vrai. Le Parquet d'Ex participe, euh, le nom que j'ai donné, Olivier Poulet, tout ça, il participe à des plans qui sont des plans gouvernementaux. Moi, je maintiens que c'est à Paris, c'est dans les différents ministères qu'ils qui organisent ces types d'actions. Parce qu'ils n'ont pas eu l'idée à Aix-en-Provence de, de faire appel à, à des, des policiers des Alpes-Maritimes, dans de notre département. S'ils avaient voulu, si c'était les gens d'Aix-en-Provence qui voulaient me tendre un piège, ils téléphonaient à des gens du 13. Et ils me tendaient un piège avec eux, les voitures du 13. Et là, ils l'ont fait avec un autre département. Voilà. Donc euh, et puis je donne d'autres détails. La personne qui, a, qui est rentrée chez moi, elle avait une écharpe rouge et noire, qui est l'écharpe aux couleurs du club de, de foot de Nice et le même, euh, le même département que le 06, la voiture devant chez moi. C'est pas logique. Et nous, c'est l'OM. Je suis désolé, c'est pas le petit club des Aiglons euh, rouge et noir euh, qui nous fait envie. <rire> voilà, c'est tout. <rire> On a des meilleurs joueurs que. Donc euh, non, euh, c'était des ex-sois qui sont venus euh, me tendre euh, ce piège. Et, et après, ils vont passer le dossier. Donc ça passe par le ministère de, de la Justice, par euh, oui, par le ministère de la Justice qui donne des instructions au procureur. Alors on dit « oui, oui, euh, on ne donne pas d'instructions ». Ça, c'est du blabla. Vous, vous lui dites « bien sûr qu'ils donnent des instructions ». Donc, euh, lisez tous les papiers, même les, les vieux papiers, là, comment elle s'appelle L'ancienne ministre Béloubé, elle disait elle-même, mes procureurs, je leur donne telle instruction, etc. c'est bon. Allez, euh, donc je reviens à, à, à l'affaire. Euh, donc, des policiers de, des Alpes-Maritimes me tendent un piège. Les, les procureurs euh, d'Aix-en-Provence reviennent à la charge et ils nomment une nouvelle policière d'Istre qui s'appelle Céline Viciana, c'est elle qui portera plainte contre moi, euh, une fausse plainte, en 2014. Et elle m'auditionne euh, donc à la, à la référence de la plainte que j'avais déposée sur, pour, euh, contre sa collègue qui avait fait le, la fausse déclaration, qui avait fait croire que j'avais dit certaines choses dans l'affaire et, euh, et c ce n'était pas vrai. Donc ça, elle ne le dit pas, mais c'est le même numéro de ce qu'on appelle le, le euh, bureau d'ordre, bureau d'ordre pénal. Ils ont des numéros de... Quand vous portez une plainte, quand vous portez plainte, vous avez un numéro de, de référence. Et vous savez, à partir de ce numéro, quel est la sur quoi on enquête. Donc, cette policière Viciana, elle enquête sur la plainte que j'ai déposée sur sa collègue. Donc, ils n'ont même pas fait appel... Euh, comment ça s'appelle la police des polices les au boeuf carotte là euh, mais euh, l'IGP euh, l'IGPS l'inspection générale des services euh, la police nationale même pas faire appel à ça Il, vous portez plainte contre une policière c'est la collègue du dans le même bureau là euh, la porte d'à côté tu sors du couloir tu vas la voir c'est elle c'est la collègue du de la policière contre qui vous portez plainte qui va enquêter euh, pour sa collègue et elle ce qu'elle va faire donc il va y avoir cette histoire de ma porte défoncée. Je vais, ça, je vais le signaler dans le PV. Et euh, en fait, euh, elle va me convoquer chez un psychiatre. Euh, voilà. Donc, euh, ce qu'il y a, c'est que quand, quand vous demandez les enregistrements de vidéosurveillance, quand vous avez des documents qui disent, ben voilà, il y a telle chose. Il y a eu de l'argent sur la rançon. Il y a eu tout ça. Il y a, il y a mon histoire. Elle est, il y a des preuves sur mon histoire derrière. Et quand vous dites, ah ben non, non, on vous envoie chez le psychiatre. Ben non. Euh, euh, alors si vous êtes fou, allez chez le psychiatre vous en avez besoin, il, il saura prendre soin de vous mais si vous n'êtes pas fou si vous savez que vous dites la vérité, etc vous n'avez pas besoin d'aller chez le psychiatre c'est pas parce que c'est un policier euh, un petit gradé elle n'est même pas gradée. elle était brigadière hein. donc euh, voilà euh, et vous euh, en étiez donc ce n'est pas des, des policiers qui, qui vont décider que de vous envoyer chez les fous ou pas chez les fous n'y allez pas, euh, point barre donc moi je n'y suis pas allé et voilà, ils ont voulu, donc euh, deuxième convocation encore chez le psychiatre, je n'y vais toujours pas, et ils ont voulu m'attraper. Donc là, j'ai fui les Bouches du Rhône, je suis allé euh, durant trois semaines en région parisienne, de là j'ai euh, fait appel auprès du, du tribunal administratif de, de Paris, le Conseil d'État, etc., pour faire tomber euh, la pression dans les Bouches du Rhône. Une fois que c'était fait, je suis redescendu chez moi et, voilà, et j'ai repris une activité normale. En 2015, voilà, presque. Et on va voir qu'ils vont continuer à me tomber dessus. Voilà, c'est pour la suite. Merci pour votre attention, à bientôt.